meilleur, c'est toujours un magnifique plaisir de vous retrouver. Alors, cette semaine, nous avons un autre thème pour vous. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire juste au bas de la vidéo et retrouvons-nous juste après. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. Comment je pense que l'homme qui doit faire le premier pas parce que euh, l'homme est, est supérieur à la femme, et l'homme doit, c'est l'homme qui pense à engagements, il sait pourquoi il parle, il sait pourquoi il, il s'engage avec une femme. Et vous pensez que lorsqu'une femme le fait, elle ne sait pas pourquoi ah, euh, Je pense que la femme ne doit pas trop euh, s'avancer, parce que euh, c'est l'homme qui doit faire. Pourquoi Parce que l'homme est supérieur à la femme. Donc euh, la femme, ça parle que la femme fait un pas et qu'il n'a pas trouvé l'homme idéal pour elle. Ça, est, ça ne donne pas. La femme ne vous a jamais dragué Pour moi, il euh, y a les signes, mais pas ouvertement, pas euh, ouvertement. Il y a les petits petits signes qui peuvent te faire sentir. Un exemple de signe. Oh. Les ah, signes sont, sont, sont plusieurs, hein. euh, et il y a un regard spécial, et, et un comportement, voilà, c'est ça aussi. Pour vous, entre l'homme et la femme, qui doit faire le premier pas C'est la femme, c'est la femme. Oui, c'est la femme qui l'a fait. Parce que vous, les femmes, non, ici à Bépana, vous êtes peu. En dedans, maintenant, quand nous sommes nombreux là, non. Les filles, draguez-nous pour que nous prenions soin de vous normalement. Normalement. Alors, est-ce à ça dit que dans toutes vos relations, ce sont les femmes qui viennent vers vous Oui. Donc, vous ne faites pas la cour aux femmes Non. Demande-moi pourquoi. Et pourquoi quand je mets les ongles là, non, je les prends gratuitement. Vous comprenez, moi, vous prenez gratuitement. moi je vous prends que gratuitement. Pour vous, entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas Pour moi, c'est d'abord l'homme qui doit faire le premier pas en temps normal. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. Parce que quand la femme drague l'homme, c'est bizarre. C'est un genre. Pour moi, ça ne donne pas. Et lorsqu'un homme vous intéresse, qu'est-ce que vous faites euh, moi, moi aussi, je, je vais faire comprendre que moi, je suis intéressé. Mais là, vous lui dites que vous êtes intéressé. Il fait des manières ce qu'il doit va lui dire en direct. Il veut faire des manières, il va comprendre que moi, je suis intéressé. Et lorsque vous parlez de manière, vous parlez de quoi concrètement Qu'est-ce que vous pouvez faire pour montrer à un homme que vous êtes intéressé Quand je suis intéressé, je ne dis, dis pas directement que je suis intéressé. Il faut avoir que je tourne, et fait les manières, je ne dis pas non, il ne dit pas oui. Mais je suis intéressé. Si c'est ça va continuer. Mais si lâche, c'est qu'on va s'arrêter là. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. Bon, en principe, je dirais que c'est l'homme qui devrait faire le premier pas. Et pour quelle raison oh, Pour la raison de. Bon, la vie a été ainsi faite. C'est toujours l'homme qui est ramené à aller vers la femme. Bon, on comprend. De temps en temps, la femme, même parfois, lorsqu'elle voit un homme qui l'intéresse, elle, elle a les astuces pour l'attirer vers lui. Mais c'est tout l'homme qui devrait en principe faire le premier pas. Même s'il y a toujours une exception à la règle, mais l'homme devrait faire le premier pas. Des astuces, comment est-ce que vous savez qu'une femme est euh, en train de vous faire des avances oh, Des fois, elle vous regarde, son sourire, ça peut changer. Et à votre égard, elle a des comportements qui diffèrent et autres. Donc, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. À travers ces signes-là, tu peux comprendre que non, telle femme apparemment elle s'intéresse à toi, ou pas, des trucs comme ça. Alors dans toutes vos relations, est-ce à dire que vous êtes celui qui avait fait le premier pas? Pas toujours, de temps en temps il fait le premier pas, mais de temps en temps quand j'observe les comportements, les gestes et autres, je comprends directement et c'est plus facile dans ce cas-là même de l'aborder. Tu comprends déjà que c'est un terrain à peu près acquis quoi. l'homme et la femme qui doit faire le premier pas hum, pour moi c'est l'homme et pour quelle raison? Bon, c'est naturel non. la plupart des cas c'est pas la plus évident de rester comme ça là une femme même quand une femme t'aborde là c'est beaucoup plus suspect donc plus souvent tu peux te dire que elle peut avoir une idée dans la tête donc, le mieux c'est que c'est l'homme qui doit aborder en premier première portion. Avant que la femme maintenant, ça aide de voir si elle va, c'est tout pas. Vous n'êtes jamais sorti avec une femme qui vous a fait le premier pas Non, non. Moi, je vais, je vais toujours vers la femme. Et lorsqu'elle le font ouais, pour, pour moi, ça me fait bizarre. Hein? Et le plus souvent. Donc, j'ai même tendance même à, à fuir, à me reculer en arrière, en disant que sûrement si je manque, elle doit avoir une mauvaise idée dans la tête, bon parce que pour moi, ce n'est pas normal. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. C'est l'homme qui va faire le premier pas, parce qu'il a été la, créature, la première créature. La femme est venue en deuxième position. L'homme était, était la première créature. Donc vous n'acceptez pas qu'une femme fasse le premier pas Il fasse le premier pas, comment Comment Il ne peut pas Elle ne peut pas. Elle ne peut pas, c'est l'homme. Pourtant c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité parce que nous avons, renversé la, le, nous avons renversé le monde de Dieu. Le monde de Dieu n'est plus comme il a fait. On a tout renversé. Voir que la femme avait femme, font l'amour. L'homme avait l'homme, font fait, fait l'amour. Alors que Dieu n'avait pas fait ça. Vous avez tout renversé. Et à ces femmes-là, qu'est-ce que vous dites et Elles sont connes. Elles, sont... elles seront punies sévèrement par Dieu. Wow, c'est la fin. Entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas. Les avis ont été mitigés, certains pensent que c'est l'homme qui doit faire le premier pas et d'autres pensent que la femme est aussi capable de faire le premier pas. Et vous, qu'en pensez-vous Laissez-nous un commentaire pour nous laisser votre avis, question de nous laisser votre avis. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre émission de micro-ouvert sur MyFricaTV.